Vont, eux autres, ils vont passer en arrière, puis ils vont modifier. Puis je sais le lendemain matin, quand je vais me lever, je vais aller voir la page, puis il va, il va être passé par-dessus, puis il va l'avoir arrangé. Fait on a tout le monde trouve un peu sa place dans la façon dont il a envie de, de contribuer. Voilà, donc maintenant, euh, il y a une source de plus dans cet article-là, on sait qu'il y a de la job, et qu'éventuellement, il va falloir tout créer ça. la page du symphosium, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Donc là j'espère qu'au moins, vous êtes sortis d'ici avec une meilleure idée de. Je vais y aller plus. Le c'est L'objectif, c'était un peu. Oui, ça aussi. D'ailleurs, je je il est là, hein, Quand on fait une recherche, il est là. C'est ça. ça. Euh, si vous faites une recherche oui, Google de participer à Wikipédia, euh, vous pouvez le retrouver, le télécharger, imprimer. Puis c'était très organique, ça, oui. comme, comme l'a annoncé dès avril, dit, ouais. le délit. Ouais. Oui. Puis ouais. moi, je contacte les gens de la société du le président, puis des gens qui bien sont bien impliqués. Non, je pense qu'il y avait ça, puis moi il me l'a dit après, que ça a vraiment été une bonne sensibilisation, puis euh, il y a un le goût d'aller plus loin. C'est puis... Quand j'ai commencé tout seul en 93, ouais. euh, j'y allais comme à mon rythme, Et puis, a, mais depuis, depuis le temps, une centaine de bénévoles sont joints à nous autres. Ça veut dire qu'ils ne font pas tout le travail, ils font juste comme... Euh, il m'est arrivé d'avoir une personne qui soit capable de faire de, de la mise en page professionnelle. À part ça, il y a juste moi. Fait c'est comme si plein d'être bénévole, si je veux numériser tous les textes pour tout le monde, puis préparer les fichiers pour tout le monde pour révision et traitement de texte, puis faire la mise en page, puis gérer le site, ben le gérer, je ah. Ben non, mais est... Se... Non, quand t'es pas malade, disons. tu se lèves à 5h le matin pour travailler. Sûr. À 5h tous les matins? Oui. ou 5h, 5h30. Tout... Mais jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h. Euh, quand c'est du bénévolat, ben c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, à moins que ce soit la philosophie qui soit de dire ben, on ne veut pas qu'il y ait d'argent lié à ça. Donc non. on veut que ce soit bénévolat. Non, euh, -à non, non. Parce que euh, je, je, je, toutes les infrastructures euh, du savoir sont financées. Oui. Alors que là, vous, ce que vous faites, c'est. Y a, y a, y a, ça repose sur euh, votre énergie. Je suis que le monde arrive dans votre studio, là, parce que ça, c'est quelque chose pour moi, vous voyez où on travaille, c'est juste, on a du plaisir à travailler, mais on travaille de manière artisanale. Et puis, euh, et puis on va continuer à le faire tant qu'on va pouvoir. Mais comme les classiques, c'est quelque chose de beau. Et puis, euh, il y a plein de savoirs qui sont accessibles à, à des millions de personnes. Mais si on peut, si on peut avoir l'expertise que vous avez, puis de la mettre à notre disposition, puis vous voyez comment on peut être transformé. Euh, on, on, je veux vous juste être l enchanté. L'avenir du buffle québécois, la chute d'un peuple. Qu Quand les dit? mots ne suffisent plus à faire battre les cœurs coup de lance, à pourfendre les cerveaux pubères, cerveau Ça un bon truc de bien. C'est de, de bibliothèque. Qu'est-ce qu'une bibliothèque de survie? C'est un lieu où les livres sont mis en commun pour le plaisir des visiteurs. Comme si la bibliothèque municipale déménageait dans une cabane à pêche sur le lac. On dedans? Ah, cool, la coulisse! <rire> Wikipédia appartient à personne parce qu'elle est publiée sous ce qu'on appelle une licence libre. Une licence libre, ça a été inventé dans les années 80 au niveau du logiciel. Tu, tu peux voir les sources en bas de la page, tu peux aller te référencier quelque part. Tu sais, c'est ça qui est fun avec Wikipédia, c'est que tu peux... C'est un sujet, tu ne sais pas trop chercher sur Google, tu as, as plein de sources bizarres, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a, a pas les sources, il n'y a pas d'auteur. d'auteurs. Euh. Tu arrives sur Wikipédia, tu trouves, des, tu trouves des articles qui sont bons, oui, tu ne peux pas utiliser nécessairement, mais tu trouves des sources en bas qui ont des auteurs, qui ont des méthodologies. Qui... Si on fait partie d'une communauté petite, euh, la chance qu'on ait des livres d'histoire écrite complète sur notre histoire euh, sont petits. Euh, le, la chance qu'ils en parlent tout le temps dans les journaux de notre histoire, c'est petit, donc j'utilise Wikipédia comme une manière de, de donner de la visibilité à, à ma communauté, à la communauté LGBT, pour que les, les personnes qui viennent après moi, se, se trouve dans l'Internet. Donc, euh, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle Wikipédia qui se développe, ça fait en sorte que les gens de cette culture-là, de cette langue-là, ont un lieu pour faire exister leur euh, communauté euh, dans leur langue, en fonction de leurs paramètres et de leurs valeurs, comme euh, Michael en parle pour les gays et lesbiennes euh, en général. Mais les Atikamec depuis le 21 juin euh, 2017, ont une encyclopédie qui est dans leur langue. En Attikamek euh, dans Wikipédia, donc, qui ont défini leur propre euh, euh, Wikipédia, ce qui fait qu'eux, un des gros enjeux qu'ils ont, c'est de faire vivre la, la, la langue et la culture. Euh, et là, maintenant, Wikipédia devient un je lieu où euh, la culture Attikamek peut exister en ligne. Merci beaucoup d'être venu. Merci,